Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais présenter une leçon de la lexique, la leçon des synonymes qui se trouve dans l'unité didactique, la cinquième unité didactique et plus précisément dans la troisième semaine, la page 154 du livre de l'élève parcours en français. Suivez-moi. Donc, comme on a dit, on va travailler sur la leçon de la lexique, la leçon des synonymes. On va utiliser le manuel « Parcours au français » de la sixième année d'enseignement primaire. On va découvrir et on va observer bien les phrases. On commence par une lecture de ces deux phrases. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures c'est la première phrase. La deuxième phrase, « Lui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobiles. » On va essayer de répondre aux, à un nombre de questions, un nombre de données de questions. Il y en a quatre questions. La première question, qu'est-ce qu'il dit Relève et écrit les mots en gras de la première phrase. Quand vous regardez, la première phrase contient quatre mots qui sont écrits en gras. Permis, passant, franchir les voitures. Voilà, c'est la réponse. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit C'est la même question, mais on va travailler cette fois sur la deuxième phrase. Relive, relève, il écrit les mots en gras dans la deuxième phrase. Et il y en a. Aussi, quatre mots qui sont écrits en gras. Autoriser, piétons, traverser les automobiles. La troisième question. Qu'est-ce qu'il dit Les mots relevés ont-ils le même sens ou un sens différent On va retourner aux deux phrases. Regardez bien. Permis, autorisé. C'est presque le même sens. C'est presque le même sens. Passons, piéton, Franchir, traverser. Les, les automobiles, les voitures. Voilà. Les automobiles, les voitures. Elles ont le même sens. Donc les mots relevés ont le même sens. La quatrième question, comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens Bien sûr, on les appelle les synonymes. On va travailler sur un, un exercice d'application. Je manipule et je réfléchis. Je solide dans les deux phrases les mots qui ont, le, qui ont le même sens. Voilà, il y a deux phrases. Il y a attendez que la voix soit libre. Il y a, traverse la route en regardant à droite et à gauche. Comme vous voyez là, il y a deux mots qui ont un sens proche ou bien un sens similaire. La voie et la route. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. Voilà, les mots qui ont le même sens sont « c'est passant » et « piétons ». Les deux phrases ici, on va les lire, il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Vigilant, attentif. Voilà les réponses. Voilà la voie a le même sens que la route les passants a le même sens que les piétons et bien sûr « vigilant » c'est un adjectif qui a le même sens que « attentif ». On va classer les mots qu'on a trouvés dans le tableau suivant en, selon l'exemple donné « permis »,« autorisé » bien sûr, la voix, ça va donner quoi La route. Le synonyme de la voix, c'est la route. Le synonyme de passant, c'est piéton. Et le synonyme de vigilant, c'est attentif. Voix, route, passant, piéton et vigilant, attentif. Qu'est-ce qu'on doit retenir Les synonymes sont des mots qui ont un peu qui ont un peu le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. On doit connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. On ne peut pas euh, aller directement et chercher le synonyme. On doit comprendre tout d'abord le sens de la phrase et chercher le synonyme convenable on peut remplacer un mot par un ensemble de mots pour avoir le même sens et voilà des exemples. Il y a des exemples des noms qui ont le même sens, voiture, automobile, bicyclette, vélo. verbe, il y a des exemples des verbes, permettre, le synonyme de permettre c'est autoriser, le synonyme d'interdire c'est défendre. Voilà un autre exemple pour les adjectifs. Permis, autorisé, interdit, défendu. Voilà un exemple des adverbes. De ce mot, lentement. Et bien sûr, pour les conjections, les conjonctions, il y a, il y en a ici des conjonctions qui expriment, qui expriment euh, la cause. Car, parce que. Voilà, on va maintenant travailler sur un exercice d'entraînement la consigne qu'est-ce qu'il dit Je relis les mots qui ont le même sens. Voilà les mots. Interdit, rouler, croisement, vilain, circuler, carrefour, bicyclette, diffondu. Bien sûr on a vu le mot interdit qu'il est son son synonyme. Bien sûr très bien c'est diffondu, défendu rouler c'est un verbe c'est un verbe du premier groupe donc qu'est-ce qu'on va chercher dans la deuxième colonne on va chercher un verbe du premier groupe, voilà c'est circuler croisement c'est carrefour et bien sûr vélo, le synonyme de vélo c'est le mot bicyclette la deuxième consigne, qu'est-ce qu'il dit je réécris les phrases en remplaçant chaque mot en gras par le synonyme qui lui correspond. ou bien le synonyme qui lui correspond. Il y en a trois choix, attentif, lentement, déplacement. Elle roule doucement. Voilà, c'est un adverbe, on va chercher un adverbe de manière attentif c'est un adjectif, lentement c'est un adverbe et des placements bien sûr c'est un, un nom. Donc le, le choix convenable c'est lentement. Et qu'est-ce qu'on va dire On va dire elle roule lentement. Deuxième phrase, ce conducteur est vigilant. On a vu ce terme là, on a vu, on a vu ce terme et son synonyme c'est attentif. Et qu'est-ce qu'on va dire ce conducteur est attentif. La dernière phrase, l'agent de police règle la circulation des voitures. On va remplacer la circulation par le dernier choix, c'est le déplacement. Et on va lire la, la nouvelle phrase, l'agent de police règle le déplacement des voitures. Et maintenant, on va finir par un exercice d'évaluation. Je m'évalue. Je réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leurs synonymes. Elle est défendue d'où jouer sur la chaussée. On peut utiliser euh, des adjectifs comme interdit il y a et on a plusieurs euh, et plusieurs synonymes on peut utiliser euh, à la place de l'adjectif interdit et les noms autorisés la deuxième phrase les motocyclistes roulent rapidement ou bien on dit les motocyclistes roulent vite et vous pouvez chercher des autres Synonymes et les ont employés dans ces phrases. Et c'est fini, c'est fini et merci.